Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de débunkage. ça faisait un moment que j'avais envie d'en parler mais vu qu'il, vu que nous sommes en ce moment même sur le pré-patch de Dragonflight d'où le fond évidemment d'écran eh bien on va pouvoir faire un petit point sur les pré patch parce que l'année, enfin il y a deux ans, maintenant il y a un peu plus de deux ans avec la sortie de Shadowlands j'avais vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages énervés, on va dire, de messages négatifs à l'égard du pré-patch de Shadowlands. Et c'est vrai que à, à l'époque, en, en live, je, je parlais souvent de ce genre de réaction que je pouvais voir sur différents supports, hein, notamment bah, des, la plupart des réseaux sociaux. Et euh, je me disais, mais à quoi s'attendent euh, ces joueurs en fait pour le pré-patch euh, qu Qu'est-ce qu qui peut se passer En ce moment, on est en plein milieu du pré-patch Dragonflight. Et donc, je me suis dit, bah, c'était peut-être l'occasion de sortir cette vidéo. Même si je n'ai pas spécialement vu de retour négatif concernant le pré de Dragonflight. C'est aussi, euh, ça me donne l'occasion de vous demander un petit peu votre avis. Étant donné que je n'ai pas vu de, ré, de, de réaction, que ce soit positive ou négative. Très peu de... Waouh, wow, c'est incroyable. Ou waouh, c'est de la grosse merde. Pour le coup, euh, à très peu de réactions... Euh, Très peu de réaction en fait tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner vos, votre avis concernant le prépatch Dragonflight. Je vais déjà commencer à me mouiller direct en pensant que euh, le Prépatch Dragonflight, je pense qu'il sera globalement avec le temps bien accueilli. Et, et on se rappellera en bien du prépatch Dragonflight. Pourquoi Parce que bah, c'est euh, le nouveau système de talent, enfin, le retour à l'ancien système de talent. Euh, les transmos qui étaient assez agréables. Il y avait du contenu, il y a la météo, les nouvelles météos aussi euh, élémentaires, etc. Donc peut-être qu'à terme, il sera bien retenu. On a eu des belles cinématiques également. Donc peut-être qu'il sera bien retenu, je, je ne sais pas trop. Euh, on verra. Je pense qu'il n'y aura pas forcément de grosses critiques à l'égard des pré-patchs. Mais du coup... Ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est dans cette courte vidéo de parler justement un petit peu de ce que sont les pré patch On va revenir sur ce qu'est un pré-patch, puisque comme son nom l'indique, un pré-patch c'est quoi C'est tout simplement un, un petit événement, on va dire, hein, qui arrive, une sorte d'intermédiaire, une sorte d'apéritif en fait, tout simplement avant l'arrivée du repas hein, qui est... Euh, un patch majeur, donc en fait là, un pré-patch c'est tout simplement un petit événement qui sert à combler l'entre-deux patchs euh, généralement c'est une fin de patch ben, logique, hein, une fin de patch et qui arrive à un autre patch, alors dit comme ça on se dit oui bon super en plus ta définition est pas terrible en fait pourquoi j'évite justement le fait de dire que ça se passe avant une extension parce que l'origine des pré-patch vient de Vanilla euh, World of Warcraft de base à l'époque où il n'y avait pas encore le système d'extension et que chaque patch était un peu vendu comme une mini-extension et du coup et eh bien certains d'entre eux avaient justement une espèce de pré patch une sorte d'introduction au patch majeur qui arrive et c'était le cas notamment par exemple avec naxramas c'est par la suite qu'on va avoir des pré patch pour préparer justement les extensions donc c'est pour ça que je voulais, je voulais un petit peu en parler suite au, on va dire au problème lié à l'accueil du pré-patch de Shadowlands, puisque globalement, bah, au final, on, a, on vient d'évoquer ce qu'est un pré-patch. Et donc, bah, le premier véritable pré-patch, c'était. Enfin, je, je, un de ceux.. Non, c'est pas, pas le premier véritable pré mais un des pré -patch qui a été le plus. Les plus mémorables, on va dire, c'est le patch de Naxramas, hein, de, de Vanilla. Mais au final, eh bien, euh, on va récupérer justement ce système pour sortir le véritable premier pré-patch majeur, tout simplement, qui est le pré-patch avant la première extension euh, de World of Warcraft, à savoir Burning Crusade. Donc on avait euh, ce pré-patch qui... Au final, j'ai fait une vidéo bien sûr de parodie sur ce uh, pré-patch de Burning Crusade, mais parce qu'en fait, le pré-patch de Burning Crusade, il faut bien être conscient que c'est un événement qui était euh, quasiment déjà en jeu avec des petits rajouts et des petits assauts différents à différents endroits dans le monde. Et au final, ça va avoir un accueil quand même positif à l'époque de Burning Crusade, ça permet de temporiser un petit peu euh, d'un point de vue, enfin juste consommateur, d'un point de vue client, d'un point de vue joueur, ça permet d'attendre un petit peu avant la sortie de l'extension majeure, plutôt que de devoir se retaper tout ce qu'on a déjà farmé en boucle, Et eh bien, ça leur donne un petit peu de contenu, ça permet aussi potentiellement de trouver de l'équipement qui permettra de faire la transition de manière plus simple, euh, même si bon il n'y a pas forcément besoin de faire un pré-patch hein, pour pouvoir jouer à, à l'extension qui sort après et aussi pour Blizzard c'est une sorte de crash test c'est l'occasion de tester un petit peu leur serveur, de tester un petit peu comment ça fonctionne c'est vraiment une sorte de crash test, hein, tout simplement euh, le, le pré-patch et donc et eh bien chaque extension a eu son pré-patch et certains sont plus mémorables que d'autres ça sera aussi intéressant de voir un petit peu euh, la, vie, euh, bah, des, euh, la vie des joueurs hein, globalement mais c'est vrai que chaque, euh, chaque extension a eu son pré-patch le petit bémol, bémol c'est que la plupart des pré patch euh, ne sont plus disponibles en jeu et oui c'est un événement euh, limité, un événement temporaire qui généralement a des récompenses euh, spécifiques pour on va dire valoriser ceux qui étaient présents et qui payaient leur abonnement au moment du pré-patch. Donc voilà, c'est la petite récompense. Le bémol, je dirais, c'est qu'au niveau de l'histoire, c'est quand même bien problématique parce que bah, le pré-patch, il sert dans l'histoire de l'extension. Si vous l'avez vu sur les vidéos qu'on a pu faire de Burning Crusade, de the King, notamment the King, et, et autres, même Mist of Pandaria plus récemment, hein, d'où l'image de, de Jaina et de mort. bah... Il y a des morceaux, en fait, il y a des gros morceaux de l'histoire, faut pas l'oublier, mais par exemple le pré-patch de, de, de, de Wars of the Witch King, euh, sans le pré-patch de Wars Witch King, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi euh, l'Alliance et la Horde partent à l'invasion du Northrend. Alors je pense que pour, certes, pour beaucoup, sans bah, douter un peu qu'on allait casser la gueule du Roi Lich, tout ça, tout ça. Oui, oui, mais c'est quand même ça qui motive dans l'histoire l'assaut de l'Alliance et de la Horde en Northrend. Donc c'est quand même des éléments importants et qui ne sont plus disponibles en jeu, donc ça peut être un petit peu problématique. On a des exceptions, bien sûr, notamment euh, le prépatch de mist of Pandaria. Alors, on n'a pas l'entièreté du prépatch de mist of Pandaria, mais la série de quêtes et le scénario de Terra Mort est toujours disponible, et ça nous permet du, du coup justement de pouvoir se remémorer, de revoir un petit peu ça, c'est phases. Vous avez d'ailleurs la Terra Mort de mist of Pandaria, et euh, d'ailleurs, bah, euh, en fait, généralement les prépatch, comme je, je, je le disais un petit peu avant, c'est de l'apéritif, donc en fait c'est généralement il n'y a pas grand chose. Vous avez à avoir des petites euh, des petites journalières, des petits trucs à farmer, des petites récompenses, des petites mascottes, euh, un petit peu de stuff, etc. Et euh, pff, en termes d'histoire, en termes de contenu, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose à faire. Soit c'est en bâche du meuble, soit c'est de la journée, etc. Ça peut être les deux. Parfois un donjon, ça peut arriver. Oh, alors of Draenor avait ramené un donjon, Dragonflight a ramené un donjon, donc il peut y avoir un petit peu de choses. Mais globalement, globalement c'est vrai que euh, c'est assez pauvre, on va dire, assez maigre. C'est normal, ça n'a pas la prétention d'être quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment juste la petite friandise en attendant la sortie de l'extension. Et au final, eh bien euh, pour ce qui est de l'histoire, c'est à peu près pareil. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, généralement sur un pré-patch. Et euh, du coup, eh bien c'est vrai qu'il y a deux grands, grands pré-patchs qui sont mémorables en termes d'avancée dans l'histoire. Le premier bien sûr c'est celui de Mist of Pandaria qu'on a évoqué avant avec la chute et la destruction de Terra Mort que j'ai déjà abordé dans pas mal d'autres vidéos annexes de Mist of Pandaria mais pas que, hein, je n'agis sur les, les humains, les royaumes humains etc. Mist of Pandaria, le pré-patch était assez euh, important puisque c'était moment la destruction d'une cité majeure de l'Alliance et si on se rappelle même de Warcraft 3 et du début du cadre de l'histoire de Vanilla et de, de World of Warcraft, bah, C'était tout simplement l'une un, des capitales de l'Alliance, en fait, hein, et notamment la capitale de l'Alliance de l'Ouest. Donc, euh, c'est quand même quelque chose d'assez embl emblématique et un événement extrêmement important qui, je le rappelle, est encore disponible en jeu. C'est l'un des scénarios que vous pouvez faire. Je crois que c'est dans le Val de l'Éternel Printemps avec les chroniqueurs, vous pouvez refaire le scénario justement de Terra Mort. Et ça, c'est quand même euh, cool puisque bah, c'est l'un des rares pré que l'on peut euh, encore euh, faire. Et je pense honnêtement, hâte de voir aussi vos avis et vos retours là-dessus, mais je pense que l'un des pré-patchs les plus emblématiques, si ce n'est le pré-patch le plus emblématique, c'est celui de Battle for Azeroth. Celui de Battle for Azeroth. Alors Battle for Azeroth, on y reviendra plus en détail, il y a toute une playlist sur Battle for Azeroth, mais un jour on attaquera la BFA comme on a attaqué les autres extensions. Et il euh, faut voir que Battle for Azeroth, c'est quand même une extension qui se calque beaucoup en termes de scénario, donc en termes de structure, en termes de d'ossature. Euh, scénaristique sur Mist of Pandaria on va dire que c'est dans les bons pots, euh, dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe euh, Mist of Pandaria a, a fait de très très belles choses au niveau de World of Warcraft pas forcément étonnant de voir euh, d'essayer de récupérer un petit peu ce qui a pu être fait euh, pour euh, penser on va dire autrement mais du coup ben, c'est vrai que bah, Battle for Hazard c'est pas mal calqué sur les arcs de euh, Mist of Pandaria et c'est un petit peu la même chose au niveau du pré-patch le prépatch de Battle for Azeroth, hein, si vous aviez jamais fait le parallèle. prépatch de Battle for Azeroth, c'est tout simplement une euh, cité majeure de l'Alliance qui se voit détruite par un chef de guerre de la Horde qui va trop loin et qui va, à cause de ses méfaits, eh bien, euh, créer de la division dans ses rangs ce qui va amener une rébellion et qui va finalement amener surtout à un coup d'état afin de destituer ce chef de guerre de la Horde qui a été trop loin et qui a commis des crimes de guerre. C'est clair que là-dessus, eh bien, le pré-patch de, Mi de Mist of Pandaria, on le ressent un petit peu dans celui de Battle for Azeroth. Mais je dirais que celui de Battle for Azeroth va plus loin notamment parce que, qu'il eh y a des cinématiques qui mettent en avant cet acte dans le pré-patch. Euh, on a tout simplement les vidéos de prélude à Battle for Azeroth et également même dans la CGI, donc dans cette cinématique... Euh cette cinématique à très haut budget euh, qui euh, est sur le... Est, je crois que c'est Vétéran le nom de la cinématique celle avec euh, Sorfang qu'on avait analysée où on voyait voyez la destruction de Teldrassil hein, puisque c'est la destruction de Teldrassil, l'arbre l'arbre euh, tout simplement avec Darnassus comme capitale pour les elfes de la nuit et ça eh c'est ce qu'on appelle l'épisode de la guerre des épines donc la guerre des épines c'est tout simplement le prépatch de Battle for Azeroth vous pouvez d'ailleurs trouver euh, deux nouvelles de gratuites, c'est Elegy et une guerre qui qui narre la période de euh, la guerre des épines, donc du pré-patch? Le truc, c'est qu'en jeu, et eh bien on ne peut plus assister euh, à euh, la guerre des épines, donc le pré-patch de Battle for Azeroth, ce qui est fort dommage puisque, pareil, en termes d'immersion, en termes de travail, et eh bien ce pré-patch, j'avais un petit peu pour préparer cette vidéo, j'avais un petit peu demandé autour de moi, et beaucoup de monde euh, a de très bons, euh, très bons retours en fait hein, concernant le pré-patch de Battle for Azeroth parce que, bon, déjà, comme je disais, il est emblématique d'un point de vue. Des, des cinématiques, je veux dire, c'est un pré-patch qui a amené énormément de réactions de la part des joueurs à la destruction de Thaldrassil. Beaucoup de joueurs étaient énervés, d'autres peinés, d'autres émus, d'autres tristes, d'autres contents, même hein, en étant très fiers de voir ce que Sylvanas avait pu faire et autres, donc ça avait euh, créé beaucoup d'émotions, en tout cas, ça c'est indubitable, mais même en termes de contenu, on avait euh, ces deux très belles montures exclusives euh, pour euh, les Elfes de la Nuit et les Morts-Vivants, et même surtout, eh c'est l'une des rares quêtes où, euh, On s'en rappelle, ça avait marqué beaucoup de joueurs côté Alliance. Vous aviez une quête, alors c'était toute une série de quêtes à faire, etc., avec quelques expéditions et autres. Mais du côté Alliance, et eh bien, quand même, l'aboutissement de ces quêtes, c'était une quête que vous ne pouviez pas réaliser, que vous ne pouviez pas faire. Et ça, ça change parce que c'est une des rares, enfin, c'est l'une de ces rares quêtes que vous ne pouvez pas compléter. Où on joue un petit peu avec euh, le matériau euh, Enfin le gameplay où d'habitude c'est, il faut aller faire ça, machin, on vous donne telle condition, vous y allez, vous réussissez. Là vous ne pouvez pas réussir. En fait vous avez beau essayer de sauver un maximum de personnes au sein de Darnassus qui est en flamme, qui est en train de brûler, ça ne suffit pas, l'objectif est trop loin, il faut sauver je crois 10 000, je crois de, de mémoire c'était 10 000 euh, civils, et vous en sauviez, vous en sauviez, vous en sauviez. Mais ça, le, le, le temps, le chrono, euh, tournait, tournait, tournait. Vous n'arriviez pas à sauver assez de monde. Et c'était l'une de ces rares quêtes où en fait, à la fin, eh bien, on perd, on n'arrive pas à réaliser l'objectif et on assistait impuissant. Le joueur assistait impuissant à la destruction de Teldrassil. Donc c'est quelque chose qui a été, qui a, qui a encore une fois, qui appuie sur les émotions et qui est surtout euh, reste gravé dans les mémoires. Donc c'est vrai que celui de Battle for Azeroth, pour le coup, a, a vraiment, vraiment. Euh, il reste, à mon avis, c'est pour ça que j'évoque le fait que c'est peut-être le plus emblématique de, de, de cela, même si, bien sûr, après, c'est quelque chose de très personnel, hein, le fait que ce soit emblématique ou pas. J'ai essayé, oh, essayé, essayé objectivement de, de parler de celui qui, au final, a le... Le plus de cinématiques qui parlent de cet événement, celui où on s'en en rappelle encore aujourd'hui, les joueurs de la Nuit demandent des comptes, <rire> demandent des comptes, la suite aussi, c'est aussi quelque chose, c'est rare dans World of Warcraft, mais c'est un événement qui a des conséquences graves et des conséquences lourdes, et ce qui fait toujours... Alors quand je dis plaisir, c'est pas en mode je suis content que les joueurs de la nuit soient fait détruire, mais ça fait plaisir parce que on a tendance à, avec World of Warcraft à avoir... Un gommage, je dirais, des conséquences, alors que là, au contraire, ça laisse des, des cicatrices. Clairement, ça laisse des cicatrices. Et aujourd'hui encore, même avec Dragonflight, cet événement a des conséquences. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, c'était aussi pour revenir sur le point. Donc les prépatches Globalement, on a dit que c'était un petit apéritif. Les prépatches en fait, dans l'orthographe, il y en a très peu qui sont vraiment euh, emblématiques et qui sont surtout importants. Hein. Comme je l'ai dit, c'est des tout petits trucs avec très peu de contenu en attendant la sortie. Donc en fait, peut-être que globalement, les deux pré-patches qu'on retiendra le plus à l'heure actuelle dans World of Warcraft, ce serait celui de Mistoff of arrière et celui de Battle for Azeroth. Les autres, c'était des petites gourmandises. D'ailleurs, la plupart des pré-patches aujourd'hui sont même calqués sur d'anciens pré-patches. Celui de Shadowlands, par exemple, était globalement le pré-patch de War King qui était lui-même calqué sur le pré-patch de Naxxramas à Vanilla. Euh, celui qu'on a avec Dragonflight aujourd'hui, c'est... Une réinterprétation du pré-patch de Cataclysme, et je suis très gentil quand je dis ça. Euh, donc, au final, la plupart des pré comme je disais, même dès le premier pré-patch d'extension Burning Crusade, on reprenait des événements un petit peu in-game avec euh, avec les événements des euh, Blasted euh, Lands, les euh, terres foudroyées. Donc, c'est quelque chose qui. Euh, au final, le pré sont rarement originaux, il y a souvent une menace globale qui arrive qui fait Ouais, oh, oh, on va tout détruire. Et du coup, on essaye, on commence par un petit peu l'embêter pour éviter qu'elle fasse trop mal. Donc, c'est pas les pré patch Je sais pas si vous vous rappellerez de Dragonflight comme ayant eu un grand pré-patch. Je sais pas trop comment va accueillir, comment va, on va dire, se consolider le pré-patch Dragonflight dans la tête des joueurs avec le temps. Peut-être que maintenant on est, en, on est dedans, donc on va dire ouais, c'est trop bien. Mais dans deux ans, est-ce qu'on s'en rappellera vraiment Est-ce qu'on se dira « Waouh, c'était génial ». Voilà, c'était cette vidéo. Cette vidéo sert un petit peu à se rappeler. Alors, vous allez me dire un débunkage, mais t'as pas débunké grand-chose. Je préférerais juste garder à l'esprit que, par exemple, le pré-patch de Shadowlands, beaucoup de gens avaient dit que c'était de la merde. Il y a eu beaucoup de critiques négatives à l'égard de ce pré-patch. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous rappeler, de prendre un petit peu de recul et de regarder derrière vous, de revenir en arrière pour voir s'il y avait... En fait, est-ce que Shadowlands, c'est vraiment un mauvais pré-patch la plupart des pré en fait de World of Warcraft sont pas terribles, c'est très peu de contenu et du coup bah en fait c'est plus rare d'avoir de bons pré que des pré-patchs, enfin euh, c'est plus rare je dirais d'avoir des pré-patchs avec beaucoup de contenu que des pré avec euh, que, des, que des maigres ou pauvres pré-patchs. Je pense que ce qui avait embêté avec Shadowlands c'était surtout que c'était l'une des questions de World of King. Euh, le déchaînement du fléau qui a été corrigé en un, enfin qui a été euh, torché en deux semaines et du coup ça ça avait euh, je pense pas mal fait grincer des dents euh, les joueurs. En tout cas voilà euh, c'était une petite vidéo très courte j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos impressions notamment vos impressions euh, concernant les, les pré-patchs qui vous ont marqué et aussi et eh bien le pré-patch Dragonfly ce que vous en pensez voilà plein de bisous j'espère que ça vous a plu on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus. Oui bonjour, alors euh, en fait je suis le généralissime Krull, et je suis pas très très content qu'on qu oublie de, de parler de moi en fait hein, parce que je suis au final le premier gros boss de pré-patch et on ne parle pas de moi, à part dans une vidéo parodique je tendance à pas être très content, voilà, mais n'hésitez pas à mettre le petit like quand même hein